Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment insérer deux images, l'une à côté de l'autre. Nous désirons insérer les images entre ces deux paragraphes. Première image. Plutôt que d'ajuster la taille à la souris, nous passons par le menu, clic droit, propriété, pour être plus précis. La zone de texte fait 17 cm. Chaque image fera donc 8,5 cm. Nous pouvons laisser l'ancrage par défaut au caractère. Nous voulons que la première image soit à gauche par rapport à la zone de paragraphe. Insérons la deuxième image. De la même manière, clic droit, propriété, pour définir la taille, 1,5 cm, et la position, cette fois-ci à droite, par rapport à la zone de paragraphe. Voilà. Les images sont ancrées par défaut au caractère. Elles vont donc bouger avec ce dernier. De la même manière, si nous insérons un saut de page, les images suivent bien le caractère.